Salie, envolée Locusta Nul n'a mêlé ses pleurs au souffle de ma bouche Nul sanglot n'a troublé l'ivresse de ma couche J'épargne à mes amants les rancœurs de l'amour J'écarte de leur front la brûlure du jour j'éloigne le matin de leurs paupières closes ils ne contemplent pas la ruine des roses seul je sais donner des nuits sans lendemain j'allume dans leurs yeux d'inexprimable fièvre et fastueusement je leur offre mes lèvres mes flancs et la lenteur savante de mes mains. Je verse les soupirs, L'accablante caresse, Et les mots de langueur murmurés dans la nuit. J'estompe les rayons, Les senteurs, Et le bruit. Je suis la pitoyable, Et la tendre maîtresse. Car je sais les secrets des merveilleux poisons, insinuants et doux comme les trahisons et plus voluptueux que les loquents mensonges. Lorsqu'au fond de la nuit, un râle se prolonge et se mêle à la fuite heureuse d'un accord, j'effeuille une couronne et souris à la mort, je l'ai domptée, ainsi qu'une amoureuse esclave. Elle me suit, passive impénétrable et grave, et je sais la mêler aux effluves des fleurs et la verser dans l'or des coupes des bacchantes. J'éteins le souvenir important du soleil dans les yeux alourdis qui craignent le réveil sous le regard perfide et cruel des amantes. J'apporte le sommeil dans le creux de mes mains, Seul, je sais donner des nuits sans lendemain.